fan Je travaille pour l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. Et nous avons ici mon collègue de Wikimedia Canada, le président que vous avez dû voir ce matin pour la cérémonie d'ouverture, donc Benoît Rochon. Donc, merci de nous accueillir ici dans cette salle qui, qui semble énorme. Merci. Alors, on... Merci, maman. <rire> Merci maman. Mes parents sont pas là, mais ils pourront me voir. Euh, on va vous parler aujourd'hui d'un projet en fait euh, qui est en cours d'élaboration. Vraiment, pour l'instant, c'est à l'ordre d'idéation. On a commencé à mettre quelques balises, qui s'appelle Science, Histoire et Projet Wiki, le mariage unique québécois. Et je vais vous raconter donc l'histoire de ce projet aussi, comment il est né. Alors, avant tout, on va dire un peu quelques mots sur euh, qui nous sommes. Donc, vous avez une photo ici euh, lors d'une journée contributive à l'Université Concordia. C'est art et féminisme. Donc, on peut voir euh, de gauche à droite Benoît, moi et un autre de notre collègue, Mathieu gauthier pilote de la Fondation Lionel Grou. Donc, on est trois personnes habituées à travailler ensemble, notamment à des rencontres qui s'appellent les Mardis et Wiki, qui sont tenues en bibliothèque, bibliothèque et archives nationales, donc, Vous pouvez voir sur la photo, en 2013, c'est la première journée contributive que nous avons tenue. On avait à peu près 40 personnes et des étudiants-chercheurs, mais également des professionnels du milieu des bibliothèques. Donc c'était notre première occurrence et puis ensuite on a eu un partenariat avec Bibliothèque et Archive nationale donc, qui nous prête une salle tous les premiers mardis du mois et aussi également les dimanches pour les wikisources et on peut tenir ces ateliers contributifs. Donc on a des formateurs bénévoles et évidemment des contributeurs bénévoles qui se joignent à nous. Là, je vais vous parler de notre communauté, nos bénévoles. Donc, on, on tient des journées contributives dans différents milieux. Là, la, sur la photo, vous pouvez voir, c'est à la bibliothèque de l'Université de Montréal en physique. Donc, cette journée-là, ce sont des étudiants en physique qui venaient contribuer. À la Bibliothèque-Archive nationale du Québec, on a également tenu des journées contributives sur des thématiques différentes, comme l'économie sociale, évidemment, toutes les journées thématiques art et féminin sur des études littéraires, les études autochtones, femmes et sciences, et vous avez toutes sortes de personnes qui viennent se joindre à nous, autant des retraités que des étudiants, mais également des journalistes qui sont curieux de savoir de, de quoi on parle, et c'est ce qui permet, en fait, à Wikipédia d'être de plus en plus connue. Quelques mots à propos de l'ACFAS, l'association francophone pour le savoir. C'est une vieille association puisqu'elle a été créée en 1923 par le frère Marie Victorin. Notre activité la plus connue, c'est un congrès scientifique annuel multidisciplinaire qui est réuni chaque année entre 3 000 et 6 000 personnes, donc un peu comme Wikimania, et ce depuis 1933. Donc cette année, en 2018, en fait, ça va être le 86e congrès de l'ACFAS qui va se tenir à Chicoutimi. Plusieurs missions, entre autres valoriser les savoirs scientifiques en français, mais également supporter des projets à valeur avec des impacts en fait sociétaux. Donc différents projets Wikimedia, donc des ateliers évidemment. Bon là c'est coupé. Je vais vous dire ce qu'on fait aussi des ateliers contributifs, mais également l'ensemble en fait de notre patrimoine documentaire, donc tout l'ensemble de nos programmes, nos cahiers scientifiques. Notre journal qui s'appelle Découvrir va être numérisé intégralement et mis sous licence libre éventuellement avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, c'est vraiment une ressource exceptionnelle puisque ça montrera 100 ans de science au Québec. Donc, avec Benoît, on va vous parler aussi de nos journées contributives, les différentes embûches en fait au regroupement de nouveaux éditeurs québécois. Euh, ce qu'on a remarqué c'était dépendamment du lieu de tenue des événements et des horaires on avait un public en fait très différent de, de contributeurs donc c'est sûr que si on se rend dans les universités on va avoir principalement des étudiants-chercheurs des bibliothécaires mais également des professeurs parfois si on tient les activités dans les bibliothèques on a une plus grande diversité de personnes qui vont participer mais parfois des personnes qui euh, ne savent pas se servir d'ordinateur par exemple il y a un facteur aussi qui va nous limiter, c'est le temps, puisque le temps et l'argent, puisque nous sommes bénévoles. Donc, on ne peut pas faire autant d'ateliers qu'on le voudrait, parce qu'on a également un travail à temps plein à côté. Par contre, on a le support de personnel qui va être employé, par exemple, dans les bibliothèques, que ce soit à l'université ou à BNQ, où on va avoir le support d'archivistes et de bibliothécaires. Donc, ce sont des gens avec énormément de connaissances et qui savent... Ce que sont des sources fiables, ça nous aide. Donc je vous parlais de, de l'histoire de ces clientèles, différents types de clientèles selon les lieux où sont tenus nos événements. Et, et évidemment les thématiques. Donc en premier lieu, à Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, on a essayé d'instaurer de des thématiques parce que les gens souvent ne savent pas nécessairement sur quoi contribuer. Mais ça nous a limité aussi dans un premier temps parce que les gens étaient encore en phase d'apprentissage. Mais on voit que pour des journées comme économie sociale ou par exemple femmes de science, ça attire un certain type de personnes pour ça. On s'est posé aussi la question des, des communications. Au début, on avait très peu de gens en fait, qui, qui venaient à nos ateliers. Alors on se disait, est-ce qu'on avait les bons outils aussi pour communiquer la tenue de, de nos ateliers Évidemment, il y a des solutions au recrutement de ces nouveaux éditeurs québécois, la récurrence des ateliers. Donc, ce qu'on vous conseille de faire si vous voulez tenir des journées contributives, c'est de donner des rendez-vous réguliers. Nous, c'est tous les premiers mardis du mois et également les derniers mercredis, également en ligne. Voir aussi ne pas être trop ambitieux, peut-être voir des objectifs sur le long terme. Peut-être que ça peut être décourageant au début d'avoir pas beaucoup de personnes, on a l'impression, mais si vous voyez sur le long terme, ce sont ces petits ateliers qui finissent par donner des, des gros résultats. Le plus important pour moi aussi, je pense que c'est le partenariat avec des institutions. On parle de bénévoles, de personnel payé, plus on va avoir des partenariats avec des institutions fortes, comme l'ACFAS ou la Bibliothèque nationale du Québec, ça va nous permettre aussi d'aller plus loin et de rendre pérennes les différents projets qui sont portés. Euh, donner des ateliers également en ligne, ça aide les personnes qui ne peuvent pas être en présentiel, même si c'est toujours préférable, plus facile d'aider les gens en personne, de pouvoir suivre. Et euh, on l'a vu les derniers jours avec différentes euh, entrevues dans les médias, grand public, ça permet peut-être d'attirer euh, des personnes qu'on n'aurait pas pu euh, avoir sur le terrain, il faut un contenu évidemment des présentations qui soient adaptées euh, avec... Euh mon collègue Benoît, notamment, on est devenu peut-être des, des maîtres, je dirais, de l'improvisation. Donc, on regarde qui sont les personnes dans la salle. En général, au début de chaque session, on va demander à main levée qui vient d'où, pourquoi. Ça permet de faire un tour de table, connaître les gens, mais aussi de s'adapter aux gens et donner des réponses qui leur sont adaptées. On a différents portails où retrouver l'information, un portail BNQ et également un portail que j'ai créé pour l'ACFAS, on retrouve l'ensemble du contenu pour, pour ça. Alors, le projet Histoire de science au Canada est venu, en fait, avec l'idée de faire un portrait de 100 ans de sciences au Québec. On a un magazine en ligne de l'ACFAS qui s'appelle Découvrir, et ma collègue Joanne Lebel commençait à faire des portraits de différents chercheurs provenant de différentes universités au Québec. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas nourrir aussi également le contenu dans Wikipédia pourquoi Parce qu'on a des présidents et présidentes de l'ACFAS qui sont des chercheurs reconnus pour leur carrière et également on remet des prix chaque année, une dizaine de prix, que ce soit en mathématiques, en environnement, en sciences humaines et on aimerait que ces personnes-là aient une notice bibliographique. Donc je me suis dit pourquoi pas aller chercher d'autres partenaires possibles qui sont les gens les premiers intéressés Peut-être les familles. En fait, c'est vraiment un, un, un addon. J'ai rencontré le petit-fils de Léon Lorty. Léon Lorty est un chimiste, euh, l'un des premiers à avoir euh, pensé à créer un congrès de l'ACFAS euh, en 1933. Et j'ai rencontré son petit-fils qui est également un étudiant-chercheur. Et on s'est dit, mais pourquoi euh, je pourrais lui apprendre à contribuer et pourrait remplir en fait, les pages sur son ancêtre et euh, ou euh, à la bibliothèque en fait, de l'Université de Montréal, ils ont énormément d'archives, et M. Champagne, qui est archiviste, était stagiaire, en fait. Et c'est lui qui a fait le, tout ce qui est la, la, la, la, le fonds en fait, Lyon-Lortie, c'est lui qui l'a archivé. Donc, on, comme partenaire possible, les familles, les chercheurs, les archives des universités, les fondations historiques comme la Fondation Lionel Grou, qui pourraient avoir, par exemple, des enregistrements d'entrevues, télévision ou radiophonique encore, bibliothèque et archives nationales avec la généalogie euh, ou, ou ce genre de choses. Alors l'exemple que je vous donnais c'est Léon Lortie, je vais essayer de cliquer pour voir si on peut aller euh, directement sur euh, la page de Léon Lortie. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut, euh, au niveau de la technique, euh, voir la page en ligne En fait... Euh, ce qui se passe, c'est que je vais, je vais vous décrire un peu ce qu'on voit avant que monsieur m'aide avec la technique la page de Léon Lorti était vraiment au début une ébauche en fait euh, et euh, là ce qu'on a demandé à, à, aux descendants de Léon Lorti, Mathieu Jackson c'était de mettre en fait, des illustrations parce qu'il n'avait pas de photos de Léon Lorti malheureusement sur, sur sa page Wikipédia donc vous pouvez le voir. Donc on a commencé à faire. Notre stagiaire également, Laureline Lefebvre, a commencé à remplir également des éléments de, de, de biographie. Donc la page a quand même avancé. Elle est plus qu'une ébauche. Alors ce qui est drôle, je, je, je n'ai pas évidemment la main mise. Chaque contributeur le fait à sa main. Mais vous voyez que Mathieu a été assez zélé et qu'il a mis beaucoup de photos de son grand-père ici sur le, le côté. Voilà. Donc, on vous pourra euh, remettre ça en, en forme. Mais euh, ça, ça donne un aperçu de, de ce qu'on aimerait faire. Je vais essayer de remettre la présentation maintenant. Euh, comment, donc là, c'est Benoît qui va intervenir. C'est sur l'utilisation, en fait, de Wikidata. D'ailleurs, c'est euh, Wikidata. Je ne sais pas si les gens sont bien initiés. Euh, la particularité, c'est une requête qu'on avait écrite pour pouvoir faire un atelier... Euh, on ne voit pas tellement la requête ici parce qu'elle dépasse, mais essentiellement, on cherche… Euh, tu peux réduire… Euh, ça ne sert à rien que je pointe, là. mais Tu peux réduire la requête sur le côté. Bien, on le voit ici. De toute façon, la requête… Oh, c'est mieux dans le micro. Euh, on voit ici euh, les thèmes euh, euh, par, euh, par, euh, par… On voulait classifier par sexe parce qu'à la base, on voulait aussi faire une journée contributive incluant les femmes. Euh, les euh, prix reçus et aussi le prix euh, ACFAS entre telle date et telle date. Et grâce à ces requêtes, euh, des, ces requêtes euh, de Wikidata, ça nous permet de sortir des listes pour pouvoir soit créer des articles, parce que les éléments Wikidata avaient été créés avant même euh, de créer les articles de Wikipédia. Et si l'article existe, on voit le dernier en bas, si jamais l'article existe, c'est de nous dire dans quelle langue. Donc, on a réussi à trouver beaucoup euh, de gens. Oh, tu peux l'exécuter effectivement la requête, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça prend quelques secondes. Et ça nous donne une liste. Oh. Bon, ça arrive. Ça ne marchera pas. Bad aggregate. Bon. Mais ce que ça donne, c'est une liste d'articles ou, ou pas. Donc, des, des récipiendaires du prix de la dont euh, qui, sont, euh, qui ont un article de Wikipédia, soit en français ou dans une autre langue. C'est là que ça nous permet également de cibler euh, les articles de, de récipiendaires de prix québécois, comme ça qu'on peut euh, euh, créer l'article. On a fait le même exemple euh, avec, euh, avec les femmes de science. C'est je fais une aparté, là, mais c'était de pouvoir euh, sélectionner, euh, d'après, bon, j'avais sélectionné les biologistes, euh, les chimistes, euh, etc. Donc, euh, une trentaine, euh, une, une, une trentaine de, de, de, de, de, comment je dirais, de profession, ouais, de secteur d'activité, si on veut, scientifique. Puis ça nous donnait euh, environ 2000 noms de femmes canadiennes qui n'avaient pas d'articles en français. Donc on arrivait à cibler euh, vraiment femmes canadiennes, sciences. Puis euh, ça nous permet de, de, de traduire les articles en français aussi. Voilà. Donc là, le but aussi, c'est, je pense, d'autonomiser les personnes qui viennent aux ateliers. C'est très important par rapport à la rétention parce que souvent, les gens viennent pour apprendre à contribuer. Ils repartent chez eux. Il faudrait qu'au maximum, que ces personnes-là soient capables ensuite de contribuer seules. Ça, c'est valable pour, je pense, n'importe quelle langue, n'importe quel domaine prends, euh, et de, de leur permettre, permettre… Je prends la balle au bon. Oui. Justement, les gens arrivent dans les formations et ne savent pas sur quoi contribuer. Ils ont plein de bonnes intentions, mais ne savent pas par où commencer, Quel sujet ils veulent choisir. Donc, déjà pouvoir cibler la science ou un des grands thèmes de Wikipédia et ensuite peut-être un, un genre féminin canadien-québécois. Donc, on, on arrive quand même à, à, à aider les gens à trouver un sujet en particulier sur lequel ils veulent contribuer parce que c'est quelque chose qui arrive irrégulièrement. Donc, on a ici, on a construit la liste. Je te laisse aller, Alouane, avec la liste. Oui. Euh, c'est ça, la Lise Benoît a fait euh, un travail exceptionnel ici en mettant l'ensemble des prix de l'ACFAS avec les années. Donc vous voyez depuis 1944, premier récipiendaire du prix Léo-Parisot par exemple, et le frère Marie-Victorin, les liens en bleu, donc ce sont les gens qui ont déjà une notice bibliographique et pour ceux en rouge, ce sont qui n'ont pas encore de, de page. Donc l'idée justement c'est de voir au fur et à mesure avec le temps aussi quand apparaissent les premières femmes, donc ça c'est le petit jeu euh, que vous pourrez faire en, en rentrant chez vous, mais voir aussi le le nombre de personnes, vous voyez, qui n'ont pas encore euh, de, de page sur Wikipédia. Donc ça, ça pourrait être intéressant parce que ces gens-là ont écrit, euh, donc, euh, sont quand même assez prolifiques au niveau de la littérature scientifique. Ils ont quand même pas mal de sources qui les citent euh, également dans les journaux, évidemment, lorsqu'ils reçoivent leur prix. Donc ça peut être euh, évidemment des premières pistes donc, sur des scientifiques euh, sur lesquels contribuer Québécois. Et toutes les personnes dans ce tableau sont admissibles pour un article de Wikipédia. Puis comme vous pouvez voir, il y a énormément de liens rouges, ce qui signifie que l'article n'existe pas encore. Donc, euh, si euh, vous êtes intéressé par les sciences, ben, ça peut être un excellent point de départ de démarrer à tout de moins une ébauche, mmh. puisque c'est tous des personnes, soit canadiennes, françaises, québécoises, euh, qui, a été, qui ont été récipiendaires, donc c'est admissible. Mmh. Et puis, on, a, on appelle spécifiquement les descendants à venir... Euh, compléter ces pages-là, puisque c'est peut-être les gens aussi qui ont des, des images d'archives, des photos aussi, des illustrations, parce que d'habitude, on n'a pas nécessairement les droits d'auteur sur les illustrations, alors peut-être que la famille peut justement nous apporter ce genre de, de photos. Alors, je pense que c'est terminé pour la présentation. En fait, on veut laisser aussi une plus grande période aussi place aux questions. On voulait remercier aussi euh, toutes ces personnes-là. Je ne vais pas nécessairement toutes les citer parce que c'est une longue liste, euh, mais nos partenaires principaux, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la Fondation Lionel Groux, tous les collaborateurs universitaires. Et puis, euh, on, on vous invite également, si vous voulez tenir des ateliers contributifs dans votre milieu, à venir euh, nous contacter. Et puis, on va vous donner les meilleures pratiques pour pouvoir euh, débuter ces, ces ateliers-là. Donc, voilà, je vous remercie. Euh pour votre attention et puis euh, au plaisir de discuter avec vous après. Euh, 10 minutes pour les ouais, 10 questions. 10 minutes pour les questions si vous en avez. Oui. Est-ce que c'est possible que tu donnes un court exemple d'un de, de, de, de, de, de des, de, de, des liens rouges que, que tu as démontré et oui. comment une personne pourrait ensuite euh, se documenter oui. et puis euh, rédiger un article on va prendre une personne au hasard par exemple Paul Allé. Donc quand on clique dessus, vous voyez que euh, la page en fait n'existe pas. Donc on peut faire euh, commencer à modifier pour euh, la création de Paul Allé. Donc on a toutes les explications ici et vous pouvez commencer très facilement à créer l'article avec l'éditeur visuel en cliquant tout simplement dessus. Euh, Évidemment, les outils sont de mieux, en mieux fait, c'est-à-dire que là, on a l'éditeur visuel, c'est comme un traitement de texte. Donc, je peux commencer en écrivant quelques lignes. Donc, on peut compléter, puis il suffit ensuite de, de cliquer « Publier la page ». En fait, il faut toujours mettre des sources, évidemment, mais dès lors que vous allez créer votre page, il y a des gens qui vont très certainement catégoriser cette page-là et vous aider dans la création de, de la page. Et Puis, n'hésitez pas à, à venir nous, nous poser des questions. Pour ça, on peut vous assister. Euh, je ne sais pas si c'est appro approprié, mon commentaire, simplement un commentaire mais C'est difficile là, de parler de l'ACFAS en particulier, là, euh, qui traite euh, des ouvrages en français et tout. Euh, si je prends mon cas personnel, par exemple, j'ai écrit un livre. J'ai eu toute la misère du monde ici à trouver un éditeur. Et finalement, j'ai orchestré moi-même ma propre édition. Et puis, euh, là, actuellement, mon livre est dans la sélection du prix robert Valle. Euh, qui est un prix international dans toute la francophonie. Là, je vais savoir cet automne si je suis récipiendaire du prix ou non. C'est pour vous dire que si, personne ne me fait de publicité, jamais. Oui. En tout cas, c'est juste un commentaire. D'accord. La ne fait pas de publication ben, il y a des publications, mais ce sont souvent en fait, des actes de colloque, principalement puisqu'on en euh, une conférence euh, scientifique. Euh, merci pour la présentation. J'ai bien aimé la, la façon dont euh, Wikidata a été euh, euh, utilisée pour avoir la liste. Je regarderai euh, jusqu'à quel point l'API est facile d'utilisation. Euh, ma question, c'est... Euh, J'ai de, de la difficulté à me imaginer la progression jusqu'à quel point il y a un bon bout de fait, est-ce que c'est satisfaisant? Euh, je le sais qu'il n'y aura jamais de 100% parce que bon, c'est une encyclopédie, c'est du savoir, on peut en mettre tant qu'on en veut, mais euh, euh, ça, j'ai de la misère. À, à, est-ce que vous avez des échéanciers où, où euh, oh, on a eu 100 nouvelles personnes dans les deux dernières années? Est-ce que vous avez une, une métrique quelconque pour obtenir une satisfaction euh, à quelque part euh, dans, dans, dans cette création-là? C'est certain qu'on se fixe des objectifs, euh, puis il faut les atteindre, puis on, on essaie de quand même d'avoir des objectifs quand même relativement peu élevés parce que c'est quand même aléatoire, puis on veut quand même les atteindre. Là. Euh, mais la question est-ce qu'elle est plus au niveau euh, du, euh, de la participation Wikipédia, c'est en continu, ça ne sera jamais terminé. Le, le, le jour où -ce on va tirer la cloche pour dire Wikipédia est terminée. Je ne pense pas voir ce jour-là, mais euh, non, je veux dire, dans le cas ici euh, Paul l'aller ou euh, toute la liste des, des récipiendaires de l'ACFAS, il n'y a pas d'objectif précis. On aimerait évidemment, ce serait l'idéal de pouvoir vraiment écrire les articles le plus oui. rapidement possible, mais euh, c'est oui. contributif. Mais l'idée euh, aussi, c'est d'aller chercher des contributeurs réguliers. Si, par exemple, je peux libérer un peu de temps, par exemple, de ma stagiaire Laureline pour au moins écrire les ébauches, là, dans ce cas-là précis, ça va avancer beaucoup plus vite, c'est-à-dire quand il y a une personne entre guillemets payée pour le faire, ça ça va avancer le projet de façon spectaculaire ou des gens simplement motivés. C'est pour ça que l'idée d'aller chercher des descendants spécifiquement, ce sont des gens qui sont intéressés à aller chercher sur leurs ancêtres qui ont peut-être des bases scientifiques, historiques ou non mais d'aller chercher en tout cas des, des sources fiables. Et il y en a des, des, beaucoup, parce qu'en général, quand on parle de scientifiques, ces gens-là ont des publications également, sont auteurs de chapitres de livres, euh, auteurs d'articles, de, de, évidemment, primaires, où on parle d'eux dans les, dans les différents médias. Mais par contre, pour les Mardis et Wiki, par exemple, euh, peut-être, Benoît, tu pourrais parler des, des outils qu'on utilise pour suivre les différents utilisateurs. Oh, il y a des outils Matrix. On peut créer une cohorte d'utilisateurs. Si on a leur nom d'utilisateur, on peut créer une cohorte, puis les suivre tout au long de leur mmh. parcours, sur un certain temps, combien d'octets ont été rajoutés, combien de temps, combien de contributions, combien de, même de contributions ont été oui. renversées parce qu'il y a des erreurs, des fois, des fausses de parcours qui peuvent avoir été faites. Mais euh, Alouane parle de Mardi Wiki, mais moi, ce qui me vient en tête en premier lieu, c'est l'Université de Montréal avec le groupe euh, de physique qui ont créé WikiPhys, puis qui se rencontrent périodiquement pour pouvoir écrire des articles sur la physique. Donc, nous, notre rôle à l'ACFAS et à, à, à Wikimedia Canada, c'est de pouvoir justement favoriser euh, une mise en place, une structure de gens qui vont s'auto-gérer justement par, à travers la, FECOM à, à, à la FECUM à, à l'Université de Montréal pour pouvoir mettre en place certains ateliers réguliers qui vont faire que ça va réduire énormément le temps d'atteindre euh, ces objectifs-là. Oui. Puis il y a, si y a des est outils aussi euh, qui, directement, qui commencent à être fabriqués, entre autres, ça s'appelle le dashboard avec un programme. Vous pouvez créer des programmes. Je vais voir si je, je peux m'y rendre. Mais l'idée, en fait, c'est justement de pouvoir créer des programmes auxquels les gens vont se rattacher. On peut mettre des directives et suivre ensuite les gens là-dessus. Je vais essayer de retrouver la, la diapositive qui parle de ça, parce qu'elle a été coupée tantôt, Wikidata. Je ne sais pas si je l'ai. Je ne vais peut-être pas vous retrouver ça, mais... Mais le dashboard dont, dont elle fait allusion, c'est euh, auquel elle fait allusion, c'est justement, c est, c est de pouvoir suivre une corde, c'est pouvoir euh, savoir euh, quels articles ont été créés, puis suivre aussi qui fait quoi quand. Donc, on a, on a un certain, quand même, un bon contrôle sur, euh, sur les activités. Voilà, elle l'a trouvé. Et, Mais on est capable de suivre une cohorte, mais de là à, à, à savoir quand est-ce qu'on va atteindre l'objectif qu'on s'est fixé, ben c'est à, à travers des ateliers, puis euh, maximiser le nombre de contributeurs, parce qu'on est capable de les faire à deux, mais ça prend quand même… Là, ça va encore, hein, parce que les prix de la force il n'y a quand même pas tant de récipiendaires que ça, mais si on prend l'ensemble des sujets québécois ou, euh, ou des choses comme ça, évidemment, il va falloir… Euh, il faut absolument recruter, puis former, puis… Euh, Idéalement, aller dans les universités, parce qu'il y a plus de facilité, justement. Euh, voilà, le fameux dashboard. Donc, euh, je vais cliquer tout simplement sur euh, « Trouver des programmes », si ça veut bien fonctionner. Mais vous pourrez aller voir aussi euh, chez vous. Et puis, par exemple, je sais que le programme « Arts et féminisme » garde, en fait, ce genre de, de programme pour pouvoir suivre la progression des, des personnes. Et euh, je pense que c'est bien d'avoir, surtout pour les… Euh, quand on parle de partenaires, les partenaires souvent ont des objectifs… Euh, avec des nombres, des chiffres. Ils aiment savoir combien il y a de personnes. Bibliothèque et Archives Nationales, quand ils nous ont testé, ça faisait partie de, de, de ça aussi. Donc, euh, comme vous pouvez le voir, on a dans la, ici la deuxième ligne, Art et 2017, par exemple, vous avez 172 programmes, le nombre d'articles créés, le nombre de mots ajoutés et le nombre de vues et d'éditeurs. Donc, euh, tout ça, c'est facilité, alors qu'avant, on faisait vraiment ça à la main. Alors que maintenant, tout est facilité par cet outil, donc c'est vraiment fantastique. N'hésitez pas à vous en servir. Nous, on ne l'a pas encore fait parce qu'on en est vraiment au début du, du projet, mais on compte bien… Puis à partir de ces chiffres-là, on arrive justement à avoir des objectifs réalistes, à savoir, euh, il va y avoir tant de participants, on va créer tant d'articles, euh, etc. Peut-être une dernière question, il reste à peine cinq minutes, ouais, quatre minutes. une question plus pratico-pratique. À partir de quel moment, peut-être ça va faire du pause un peu sur l'intervention précédente, à partir de quel moment est-ce qu'un article est publiable? Est-ce qu'il y a une un période où l'article est plus en mode euh, ébauche, ébauche ouais. par exemple, et euh, quand il a satisfait un certain nombre de critères de, de, de complétion, là, il peut être mis en ligne ou si c'est euh, en ligne tout de goût? Bien, je prends un exemple, là, euh, la pomme est un fruit. C'est un fait. Ça peut être publié. Maintenant, pour des sujets un peu moins évidents, évidemment, ça prend des sources. Même dans le cas de la pomme est un fruit, ça prend une source parce que est-ce un fruit? On peut lancer le débat. Euh, mais... Euh so, le, donc, la, le, le, le Wikipédia a cette particularité que c'est jamais terminé. Puis en plus, un sujet peut, peut continuer à aller à l'évaluation, un euh, à, à, à, à sujet à évolution. Louise Endurant, par exemple, c'est un excellent exemple. Donc, c'est possi possible de, de, de, de publier sans même attendre qu'il y ait plus de sources. Évidemment, on attend qu'il y ait on, au moins une source ou deux pour pouvoir publier un article. Mais il peut rester en l'état d'ébauche un certain temps. Puis, évidemment, ben il, il y a un bandeau ébauche, vous avez sûrement déjà vu ça au, au sommet d'un article, bien, il est catégorisé. Donc, pour des gens comme moi, ça peut être très intéressant. Ou même François qui contribue énormément, ça peut être très intéressant dans ces catégories-là d'articles ébauchés. Puis on est capable de trouver par des croisements de catégories, bon, des articles scientifiques ébauchés, personnes vivantes ou décédées, de, de, de faire évoluer ces articles-là. Donc, euh, il faisait signe qu'il restait trois minutes. Puis peut-être, euh, je pourrais terminer sur euh, la, la, la phrase. Euh Préféré de Benoît, c'est que Wikipédia est un brouillon permanent. Donc, effectivement, il n'y avait jamais vraiment de fin. Plus une page, évidemment, va être étoffée, plus on sera heureux. Mais je pense que déjà, rien qu'il y ait des ébauches, ça, ça va aider à faire avancer tout le projet de façon générale. Voilà. Donc on vous invite évidemment à venir discuter avec nous, vous joindre à nous aussi si vous savez, si vous êtes des formateurs, de, de créer des groupes locaux au Québec ou ailleurs pour former d'autres personnes. Et puis plus on sera nombreux, plus on va ajouter de pages à, à cette formidable encyclopédie. Mardi c'est Wiki, on sera là en septembre. Merci beaucoup.